Yo les gens de The First Day, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui intro assez spéciale, elle est tournée avec mon téléphone euh, parce que tout simplement c'est pas moi qui vais présenter cette vidéo, c'est juste pour introduire la nouvelle personne qui arrive sur la chaîne. On n'a pas fait de vidéo à proprement parler pour l'introduire donc je profite de cette petite intro pour vous en parler, pour que vous lui fassiez un putain d'accueil dans les commentaires. Euh, puis ben moi je lui dis euh, à toi la vidéo, enfin courage. Bon, Merci Max Bon, comme vous l'a dit, The First Day, à partir de maintenant, je ferai des vidéos sur la chaîne. Moi, c'est Blight, vous pouvez m'appeler Fabrice, c'est comme vous voulez. Je suis monteur sur la chaîne depuis le début de l'année, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Un sujet qui est... Et si Assassin's la rock est avancée depuis bien plus longtemps qu'on le pensait ouais. Intro Bon, ce que je vais dire, reste à prendre avec de grosses pincettes. Comme toutes les autres rumeurs ou théories. Comme les rumeurs qui disent que le personnage s'appellerait Yora ou que ça se jouerait en coop. La seule théorie, rumeur, qui resterait valable à l'heure actuelle, c'est le fait que ça se passerait chez les Vikings. Bon, comme vous le savez, Assassin's Creed Ragnarok se passera chez Vikings, Et qui dit Viking dit avant Assassin's Creed 1. C'est-à-dire que le personnage qu'on incarnera ne sera donc pas un membre des assassins, mais un membre de ceux qu'on ne voit pas, comme dans Assassin's Creed Origins. Et même si le mélange assassin-viking paraît bizarre à première vue, pour certaines personnes, c'est un mélange qui est introduit depuis Assassin's Creed Rogue. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, tous les Assassin's Creed sont reliés entre eux. La plupart du temps, ça a été grâce à Desmond Miles. Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais été relié. Et ce quelqu'un, c'est Shay Patrick Cormac de Assassin's Creed Rogue, justement. Qui est quelqu'un de l'Amérique coloniale, qui est né de parents immigrés irlandais. Et c'est là où ça fait le rapprochement. Et étant donné que la carte de Ragnarok comprendrait l'Irlande, car il y a eu beaucoup de Red vikings en Irlande, Rien n'empêche que le protagoniste, le personnage principal qu'on incarnera, donc sûrement Yora comme les rumeurs le disent, soit un ancêtre de Shea. D'où la connexion. En plus de ça, la tenue de Shea comporte des nœuds celtiques, ainsi qu'un médaillon d'Igdrasil et des triquetras. Ouais, ce mot est bizarre, je savais pas non plus ce que c'était avant cette vidéo, mais je vous l'explique après. Du coup, tout ce qui est sur sa tenue est vaguement lié au côté viking, sauf les nœuds celtiques qui, eux, sont plus côté irlande. En plus de ça, les gens nordiques et celtiques sont connus pour leur travail des nœuds, donc c'est pas difficile d'associer les deux. Ensuite, il y a le médaillon de Shei, Yggdrasil. Yggdrasil, c'est un arbre de la mythologie nordique. Donc encore une fois, c'est pas compliqué de lier tout ça. En plus, comme on le sait déjà, dans Assassin's Creed Odyssey, on parle souvent de la mythologie grecque, et dans Origins de la mythologie égyptienne. Donc le prochain jeu pourrait fortement parler de la mythologie nordique. Bon, du coup, les nœuds de la Trinité, une tricotra, qui vient du latin tri, qui veut dire trois, et Kétrus, qui veut dire pour huit coin. Ça, c'est pour la culture, vous l'avez vu dans le charme. C'est souvent associé au, au pays nordique et c'est souvent associé à Mionir et d'autres choses. Vous l'avez vu dans Thor, ce petit logo posé son marteau, ok Et tout ça combiné avec le symbolisme de Shei, ça annonce bien quand même un jeu chez Viking. Et en plus de Shei, qui lui introduit doucement le jeu Ragnarok qui se passera qu donc chez Viking, il y a aussi Otsuberg. Et en plus, ces deux personnages sont très similaires, jusqu'aux détails de conception. Et en plus, on sait que qu'Otsuberg, à la fin d'As 5 et le sort de la Tantide, le DLC, il va sûrement jouer un gros rôle. J'en suis quasi sûr. Et tout ça combiné suggère fortement qu'on ira chez les vikings du coup. En plus de ça, grâce au jeu, on a appris qu'Otsoberg a un ancêtre viking qui a participé à des raids à Lindisfarne en 793 après notre ère commune. C'est-à-dire après JC, pour ceux qui sont croyants. Du coup, ça correspond vachement quand même aux dates des rumeurs de Assassin's de Ragnarok. Et ça nous apprend plus sur le contexte du jeu. On sait aussi que l'ancêtre de Hotzoberg, donc le guerrier viking, a vaincu un guerrier saxon. et lui a proposé de rejoindre son clan. Et s'il refusait, il aurait tué sans merci. Comme à la fin de d'Assemblée des Rogue ici présent. Donc il est fortement possible que l'ancêtre de Hotzoberg soit du même clan que le personnage principal qui serait Yora. ou encore plus fou, que ce soit lui Yora. mais bon ça on le saura en temps voulu. Et parmi tout cet océan de rumeurs, la seule chose qu'on peut être quasiment sûr, c'est que le jeu se passera chez Viking et qu'on nous l'a introduit depuis Assassin's Creed Rogue. Et ce qui nous a plu encore plus cette théorie, c'est le tableau retrouvé dans The Division 2, mais aussi la confirmation entre guillemets de Jason Schreier quand il a dit que le prochain jeu Assassin's Creed serait chez les vikings et qu'il portait comme nom de code Kingdom. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver euh, tous nos réseaux sociaux euh, un peu partout sur l'écran et dans la description bien sûr. Toutes mes sources y seront également. Vous pouvez retrouver tous les liens parmi lesquels j'ai trouvé tout ce que je vous ai dit, y compris le, le site principal qui est Gamerant. Et euh, moi je vous dis euh, à la prochaine. Salut, Salut.